Première chose fondamentale, euh, c'est que traditionnellement, euh, le facteur religieux jouait euh, un rôle quand même essentiel dans les élections au Sénégal. On a connu euh, des élections dans lesquelles euh, des consignes de vote donnés par euh, des marabouts, par exemple, ont pu euh, déterminer... Euh, Déterminer dans une certaine mesure le, le résultat de l'élection. Euh, euh, or, euh, en 2012, et, et d'ailleurs depuis 1988, on a commencé à sentir euh, cette évolution. Ce qui s'est passé en 2012 euh, est quelque chose d'absolument fondamental parce que euh, justement, euh, on a assisté à une séparation relativement nette euh, entre. Le phénomène de religieux et le phénomène politique. Euh, ce n'est pas que les, poli les acteurs politiques n'ont pas essayé d'instrumentaliser les religieux pour qu'ils donnent des consignes de vote en leur faveur. Cela a été fait aussi bien d'ailleurs par les candidats euh, de l'opposition que par le candidat euh, du camp au pouvoir. Euh, mais euh, il y a eu un fait essentiel, c'est que euh, les grandes familles religieuses ont toutes refusé de donner des consignes de vote. Euh, la raison en en est simple, c'est euh, aujourd'hui il y a une telle appropriation citoyenne de l'espace euh, politique que les citoyens eux-mêmes disent euh, le marabout euh, peut leur donner des consignes sur le plan religieux, mais il n'a pas interféré sur euh, les intentions de vote et euh, sur le champ politique. Et donc euh, les marabouts eux-mêmes se sont rendus compte qu'en réalité euh, il y a un risque de décrédibilisation. La deuxième chose que, que révèlent ces élections, et surtout cette élection euh, de 2012, euh, c'est vraiment euh, l'éveil de la conscience citoyenne en termes de contrôle euh, sur euh, l'action publique et sur le jeu des acteurs, euh, des acteurs politiques. Euh, on a vu notamment la, la naissance de mouvements qu'on a appelé le mouvement Yanamar, euh, des mouvements qui, qui disent euh, qu'en réalité... Euh, L'élection n'est plus un chèque en blanc qui est donné euh, à celui qui est euh, élu, qui est donné aux acteurs politiques. Les citoyens commencent à dire euh, le contrôle citoyen doit être, doit être un contrôle permanent sur l'action qui est menée par les politiques. Et que si les politiques ne remplissent pas leurs obligations, ne respectent pas leurs engagements, il faut que les citoyens soient organisés pour leur imposer justement ce euh, respect-là. Donc, Je pense qu'il y a une prise de conscience citoyenne qui est, qui est extrêmement forte aujourd'hui et qui va euh, jouer un rôle déterminant, je pense, euh, dès maintenant. C'est-à-dire que euh, je pense que le, projet, le prochain président de la République du Sénégal ne pourra absolument pas faire ce qui s'est passé depuis, euh, depuis l'indépendance. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il y a. Absolument terminé au Sénégal. Il y aura certainement peut-être des phénomènes de reprise en main du pouvoir sur le jeu politique et sur le jeu social, mais je reste pratiquement convaincu que ce qui s'est passé jusqu'en 2012 ne pourra absolument plus se reproduire au Sénégal parce qu'il y a cette éveillance qui est devenue extrêmement forte.